Au bord de la mer, n'importe où, mais quand on voit l'horizon, ça fait du bien. Ma mère, euh, quelqu'un qui était euh, respecté par, euh, par toutes et tous. D'avoir remplacé euh, au pied levé le batteur de la souris déglinguée euh, en répétition. Alors, ni l'un ni l'autre. <rire> Je suis allergique aux chats et j'aime pas les chiens. Les colonnes de Buren en face euh, du ministère, parce que à l'époque on y a fait des manifs hein, et que plus tard j'ai rencontré Buren lui-même et que c'était une rencontre euh, super chouette. <musique> Répondre euh, au bon moment avec les bonnes personnes à des problèmes bien complexes. L'analyse, euh, l'écoute, euh, la divergence, la convergence, euh, la facilitation. Angèle, Angèle j'ai été, euh, été la voir au Zénith avec euh, mon fils, euh, juste avant le confinement. Le bruit du moteur d'une vieille Vespa, Ouais, j'aime bien, je les reconnais. La la la d'Ingrid Caven. Dis à ton capitaine de France Galles. Tout seul, nous ne sommes pas grand chose, rien. Et ensemble, nous sommes tous, tout. Dire ce que je pense sans filtre. <rire> je pense qu'il y a besoin des trois pour, euh, pour que ça marche. Donc il n'y en a pas une qui me parle plus que les autres, non hésiter à, à partager, à pousser des portes, à proposer. On est dans un environnement qui est très accueillant et à l'écoute. Le Japon, euh, il y a bientôt 12 ans, qui est l'âge de mon grand. Euh, je suis partie enceinte euh, au dernier moment et euh, c'était vraiment chouette. Euh, on se disait, tous ces gens avec des téléphones portables qui se parlent pas, c'est étrange. Quelques années plus tard, euh, on était dedans. C'est-à-dire que je prépare et qu'une fois que la première partition est faite, je m'autorise un peu d'impro pour euh, m'ajuster. Partager, transmettre, euh, grandir, euh, ensemble. Ne change rien! <rire> la musique, en écouter, en faire. Oh bah, ben je chante sous la douche, à fond les manettes. Après, je joue un peu de plein d'instruments. Ouais.